Moi je dis il aurait dû faire le combat et on aurait dû voir c'est qui le plus fort Ça me fume ce genre de photos parce que des tatouages, c'est des accessoires permanents Bah les muscles, mine de rien, c'est aussi un, un détail Je sais pas si je t'imise bien Kevin, c'est pas à prendre mal Vidéo review des tenues sans les tenues, voilà tout le monde a nu Et comme ça on peut vérifier Salut, nouvelle vidéo, une vidéo review de vos tenues Un peu comme euh, l'épisode que j'ai fait la fois dernière où je faisais une review de vos tenues J'ai décidé de faire la même chose pour l'été cette fois Donc sur Instagram je vous ai demandé de m'envoyer vos tenues d'été avec un petit texte et donc, du coup, voilà, on va pouvoir faire une petite review de toutes vos tenues d'été. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire si ça vous a plu en fin de vidéo, à la partager, etc. Vous savez, ça aide beaucoup au développement de la chaîne. Si vous pouvez faire tout ça, merci. Donc, on commence première tenue, donc la tenue de Luc Nguyen, que je connais bien, du coup, c'est le frérot. D'ailleurs, il n'y a pas d'ordre particulier en fait d'apparition des tenues, il n'y a pas de notes ou quoi. C'est juste l'ordre chronologique dans lequel j'ai reçu les tenues. Du coup, bah voilà, là, c'est la première tenue, tout simplement. Donc du coup tenue de Luc, donc une tenue assez euh, fashion. Donc euh, voilà du rose avec plein de motifs. On le voit, ce sera genre une bonne tenue de, de défilé, de Fashion Week, un truc comme ça. Donc il me dit c'est du Linatoya. Ok, je comprends le style du coup. Soie française, 1800 euros l'ensemble. Euh, ouais, du coup c'est... Si c'est de la soie et en plus si c'est français, bah voilà, je comprends que ce soit autant d'argent, donc 1800 euros. La chemise plus euh, le pantalon, donc ça fait un effet costume. Et le côté streetwear avec... Euh, les cordons du, du pantalon qui fait un peu de jogging les, la paire de McQueen blanche les sneakers avec euh, les débardeurs d'ailleurs euh, bah, du coup voilà il y a un bon rappel euh, débardeur blanc sneakers blanche sûrement pas fait exprès mais voilà ça va bien avec et euh, en fait aussi il y a les lunettes donc les lunettes elles ont un petit euh, elles ont un petit fond rose, elles ont une petite teinte rose qui rappelle bien aussi le costume du coup je trouve que ça va super bien parce que le rose euh, c'est pas évident à porter mais là c'est bien intégré je trouve puis c'est un rose euh, très assumé côté fashion et tout, donc euh, franchement ça le fait bien. Un peu euh, ce qui se trouve un peu dans le luxe en ce moment, donc côté un peu streetwear, haute couture, donc euh, là ça le fait bien. Donc du coup, euh, tenue d'influenceur, j'ai envie de dire. <rire> et il me dit, voilà, paire de McQueen, des bardeurs classiques et grosse dans le caleçon. Ça, ça reste à vérifier. D'ailleurs, on n'a qu'à faire une euh, vidéo review des tenues sans les tenues, voilà tout le monde a nu, et comme ça on peut vérifier les dires de chacun. Ok, tenue suivante, tenue de Polo Matteo, du coup, ben, j'aime beaucoup. De toute façon là ça fait des couleurs très été et c'est un combo de couleurs que j'aime beaucoup C'est le bleu comme ça, un bleu assez clair, un denim avec du blanc, je trouve ça super beau Alors qui me dit, chemise drapeau de noir popover à bouton caché pour le col Ok, donc euh, j'imagine une très belle matière Pantalon c franc en collab avec Lucalacio, taille haute, coupe droite, carotte, un régal C'est vrai que la coupe du pantalon est super belle et le pantalon est vraiment beau Esso Calacio. Chaussures bonne gueule, bijoux, montre, orisme, Motaro, bagarre, Po, le gramme Et donc du coup après il me décrit tous ses accessoires Et ouais du coup euh, c'est vraiment beau Ouais je les ai vus ces chaussures bonne gueule et c'était vraiment sympa Et du coup on retrouve bien le rappel chaussure chemise qui est très beau Le pantalon est vraiment beau ouais, Il a l'air aussi d'avoir des, des jambes assez canon, des jambes de mannequin Du coup bah le pantalon est, est super beau dessus petit pince et tout sur le pantalon Et je trouve ce qui fait vraiment la diff sur la tenue les petits access et tout, c'est la ceinture. En fait, la ceinture, elle, elle ramène vraiment avec son petit côté marron, elle dénote vraiment sur le pantalon, et je trouve ça vraiment canon. De toute façon, ça va avec tout ce qui est un peu de Nîmes, donc euh, c'est vraiment très joli. Bien joué. Ok, troisième tenue, tenue de euh, bien lui en a pris, donc c'est Loïc, que ouais, on voit souvent passer sur Insta. Du coup, une tenue bah, très été, très plage, il est sur la plage. <rire> donc il me dit, chemise en éponge OAS et short en soie Arago, marque rendant hommage à l'artisanat indien. Ok, donc euh, chemise en éponge très très stylée, donc ça fait forcément très été, c'est une chemise éponge, c'est une chemise à la texture assez euh, bah, spongieuse du coup, qui fait un peu comme une éponge, une serviette, donc euh, assez stylée. Et puis euh, le short est vraiment beau, rendant hommage à l'artisanat indien. C'est vrai que ça fait des motifs, euh, on peut se dire que c'est l'artisanat indien, je connais pas plus que ça, mais je l'imagine très bien. Et euh, ouais, le tout est canon, franchement ça va super bien ensemble, des petites notes de rouge comme ça, le short est vraiment très très beau, j'aime beaucoup. Et euh, voilà, une tenue qui fait vraiment été-plage. Petite lunette de soleil important. Bah, ça fait très dégaine chic l'été, euh, bien l'été, donc euh, franchement très très très cool. Ensuite, tenue de Lore Wonderway, Ça me fume ce genre de photo parce qu'il y a vraiment le cadre qui joue sur la photo, c'est-à-dire que là, c'est un beau paysage, donc ça rend la tenue un peu plus belle par effet de halo, je pense. Que si tu fais un truc un peu dégueulasse à moitié dans le noir, bah, la tenue elle est pas ouf. Et donc il y a le cadre, et en plus il y a un chien, du coup euh, un chien mignon comme ça. Ça, ça rend tout de suite la photo mignonne et le tout stylé donc euh, bon, c'est un peu de la triche. Et elle me dit promenade estivale avec Lexi, du coup Lexi c'est le nom du chien. Euh, du coup bah tenue pas forcément très été au niveau du bas vu qu'il y a un jean et tout. Le jean c'est peut-être pas l'idéal l'été vu qu'il fait chaud. D'ailleurs, je vois qu'il fait chaud vu que le, le chien a la langue sortie. Mais, euh, mais du coup, voilà, je peux comprendre pour le vélo que ce soit plus utile. Au niveau du haut, ouais, un top euh, débardeur assez court, donc euh, assez été. Mais style un peu... Euh, qui fait un peu rock dans le tout, avec euh, les converses noires, le jean, la ceinture. Des teintes un peu sombres comme ça, ça fait, ça fait un peu rock. Et, euh, et puis voilà, donc euh, petit chien, petit décor. Mais donc du coup, voilà, tenue sympa euh, pour une petite sortie. En vacances je suppose avec le vélo tout ça. Tenue suivante, tenue de Perro Noé, du coup on retrouve le combo bleu blanc très stylé avec des coup plus ample, donc ça fait vraiment plus été c'est vraiment stylé et voilà euh, ouais, la chemise est vraiment belle j'aime beaucoup et euh, tous ces volumes là j'aime bien ça fait vraiment vraiment bien été genre on le voit on se dit il est confortable. Alors il me dit pour la tenue j'ai une chemise en chambrée vintage des années 80 de l'armée américaine vraiment très belle très belle tenue avec les poches poitrines comme ça avec un gros col euh, évasé, franchement c'est vraiment stylé. Un pantalon blanc de chez Brut Closing. Ok, très bien. Des birques camstock noires, modèle Arizona, et en un accessoire, une vieille ceinture en cuir et une seco. Ok, bah ouais, petit accessoire, petite tenue, tenue comme ça, je trouve ça vraiment trop stylé. Le combo bleu, clair et blanc, moi j'adore. Il est petite birk euh, où il est vraiment confort en vacances avec euh, la petite seco, la petite ceinture. Et euh, voilà, il y a juste ce qu'il faut quoi. Ah de Ivan LBV. Ivan LBV qui a une chaîne YouTube et qui est le baveux et qui est le dénicheur de m <rire> Il aime pas quand je dis ça en fait maintenant il tient une boutique à Blandin de -Lois à Caen et du coup en fait il s'est fait un costume donc blandin de qu'il a lancé en mesure et tout donc, il a choisi tous ses, euh, tous ses détails et toutes euh, ses mesures. Et voilà, c'est un costume en coton déjà, en coton beige. Et franchement, ça a vraiment de la gueule. Ça ne tient pas forcément super bien le coton à chaque fois. Et euh, là, pour le coup, je trouve ça vraiment que ça pète. Tout est juste très bien. Euh, les proportions sont très bien. Ça lui va très bien. Le coton a l'air super beau. Ça a l'air de vraiment bien prendre la lumière. Donc, ça a l'air d'être un, un vraiment beau coton du coup. Le pantalon a une belle coupe. Il a des beaux détails. La veste euh, lui va très bien. Il a mis ça avec un petit polo blanc et des euh, derbies en veau velours. Donc,. Euh, Très stylé, ouais, petite tenue d'été, tranquille, fin de printemps, été, stylé. Et il dit, abonnez-vous à la chaîne de Thomas, c'est un chic type, merci, abonnez-vous à la sienne aussi. Petite passe D, ouais merci, bah. bah écoutez, petite passe D, je récupère la balle, enfin je contrôle, je récupère la balle, j'avance vers les cages. Si vous vous abonnez, c'est que j'ai marqué un but, si vous vous abonnez pas, c'est que j'ai pas marqué. Tenue suivante, tenue de Lyon Jam le frérot aussi, il pose avec un combattant, je sais pas comment il s'appelle son nom mais c'est un combattant de l'UFC, je reconnais sa tête Julien c'est un, un féru de sport et il fait du sport aussi à très bon niveau donc euh, style sportif compréhensible, il est avec son sac donc il devait être à l'entraînement, sortir de l'entraînement euh, ou il était en plein entraînement je sais pas donc euh, ça justifie peut-être la tenue, jogging à fleurs ok, on voit pas trop mais on, je l'imagine bien, C'est stylé, euh, gros débardeur, il y a des muscles, mine de rien les muscles pour moi, pour moi ça fait partie de la tenue en fait, c'est un peu comme un un accessoire permanent, un peu comme euh, les gens qui ont des bracelets, des, des... des tatouages, c'est des accessoires permanents. Bah, les muscles, mine de rien, c'est aussi un... un détail, les veines et tout, des, des... des... des détails permanents. Voilà, c'était ma réflexion que j'avais envie de... de vous dire. Mais euh, moi, je sais que Julien, lui, c'est pas de son genre de flex, trop comme ça non plus. Voilà, euh... bon, c'est la pose du combattant, mais c'est pas trop le genre à vraiment exhiber ses muscles et tout, donc euh, pas de problème sur ce côté. Euh faire un peu cliquer. Euh, le message serait que les personnes les plus dangereuses sont également les plus gentilles. D'accord, bah écoute, euh, j'imagine que le gars avait été super gentil avec lui. Et pour finir, be water my friend. <rire> le be water my friend, c'était une phrase de Bruce Lee, c'est un délire qu'on avait eu un moment en discutant, donc c'est ça qui me l'a rebalancé. D'ailleurs, ouais, cette photo, je l'avais vue sur Insta et euh, il m'avait dit que le gars était gentil, il lui avait proposé un combat, mais il l'a refusé. Dommage, moi je dis, il aurait dû faire le combat et on aurait dû voir c'est qui le plus fort. Voilà, allez vous abonner au compte de Julien et envoyer des messages pour lui demander de faire des combats contre le mec, parce que euh, moi je pense qu'il a raté une occasion. Et donc du coup voilà, petite tenue euh, d'été, très sportive. Ah, tenue de l'anecdote de monsieur, donc ça c'est Mathias. Mathias qui tient d'ailleurs une émission Twitch qui s'appelle Sans Couture, il remet euh, la diffusion sur, euh, sur Youtube. Et d'ailleurs j'ai fait, euh, fait une émission où il y avait euh, Ivan dedans, donc en fait il reçoit euh, les personnes, ils discutent euh, vêtements Et euh, du coup c'est très cool donc allez, allez le suivre Tenue euh, assez été, assez euh, bah, avec Ivy en plus sur la casquette, donc oui Ivy, très Americana je dirais Avec les euh, converses, les petites chaussettes montantes de sport, short euh, militaire euh, un peu large Avec euh, petit t-shirt blanc, petite chemise par dessus, petit layering les Petits pulls enroulés autour du cou pour le petit style et la casquette Ivy, donc euh, ouais, très stylé. C'est une petite tenue, voilà, très très chill qui se veut bah, du coup assez sportwear et les petites couleurs blanches, bleues qui reviennent souvent, très sympa. Et il me dit en message et eh, fais gaffe à ton dos, putain. <rire> C'est vrai qu'en fait, euh, je reçois pas mal de remarques de messages pour rire ou non sur euh, mon dos parce que bah, quand je fais du soulevé de terre euh, et que je tire la barbe, bah, j'ai une technique euh... en fait, j'arrondis beaucoup le dos qui est une exécution assez peu commune et du coup bah il voilà, y a plein de gens qui me disent ah ton dos et tout voilà t'as raison je vous laisse en décider <rire> et il me dit d'ailleurs j'y connais R voilà qui dit ça pour rigoler ok tenue suivante tenue de Diesel donc euh, Jérôme que je connais bien aussi il m'avait envoyé cette tenue il s'était gouré il avait pas vu que c'était les tenues d'été et euh, du coup je lui dis bah vas-y on voit quand même c'est pas grave et euh, mais, du coup ça peut être une tenue que tu portes le soir un soir d'été, une nuit d'été donc euh, voilà on peut mettre une veste. J'aime d'ailleurs beaucoup la veste. Je la trouve vraiment super canon. C'est elle qui ressort bien. il me dit vive les couleurs. Bah oui, forcément, du coup, euh, très belle couleur sur la veste. Franchement, le, un bleu comme ça, un rouge comme ça, c'est vraiment super beau. Petite shirt rose en plus. c'est ouais, une veste, franchement, euh, une veste de sport comme ça, bah c'est un Teddy quoi. J'aime beaucoup, j'en ai une. Et, euh, bon, elle n'est pas pareille, mais, euh, mais ouais j'aime vraiment beaucoup. Ça apporte ça vraiment beaucoup de cachet à une tenue. Bah, c'est vraiment la pièce forte de la tenue, donc c'est vraiment très stylé. Petit jogging qui a l'air... Euh, il a l'air bien dedans, confort, petite chaussures, et euh, voilà, style assez ample en haut, et euh, ça les va bien. Ça, en plus, ça donne euh, vraiment une grosse carrière d'avoir des vêtements amples en haut, donc, euh, donc euh, j'aime beaucoup, vraiment très belle veste. Donne-la moi, s'il te plaît. Alors, tenue de Colline LRTZ. Tu choisiras la photo que tu veux, la première est ta treille. Petite tenue tranquille pour manger le soir et la seconde. Okay. En fait, oui, du coup, il euh, y a des gens qui m'ont envoyé plusieurs tenues. Et euh, du coup, en fait, je leur dis, ben, euh, choisis une tenue. Enfin, celle que tu veux, je peux pas faire euh, une personne une tenue et l'autre personne euh, plusieurs tenues. Du coup, je coup j'ai dit envoyer une tenue, donc du coup voilà elle m'a envoyé celle-là, donc qui est à trail, petite tenue tranquille pour manger le soir. J'aime beaucoup la couleur de la robe, j'aime beaucoup tout ce qui est vert moi, de toute façon, mais là c'est un petit vert bleu, un petit vert pâle, donc euh, assez stylé, j'aime bien. Petit bracelet, accessoires partout, le sourire qui va bien, le petit coucher de soleil qui va bien. Par contre la photo est retouchée un peu, euh, les couleurs sont un peu bizarres et c'est un petit peu flou bizarre, je sais pas si c'est moi qui ai une qualité chelou, mais euh, effectivement c'est bien une petite tenue tranquille pour aller manger le soir, pour aller... Euh, les les soir tranquillement. On voit pas ce qu'il y a au pied, je suppose, une paire de sandales, de chaussures ouvertes, peut-être de petites baskets, ça peut être sympa aussi. Mais donc voilà, top. Ok, tenue suivante, tenue de Clémence Dufiner, style un peu tailleur, veste-pantalon habillé. Euh, c'est ce pantalon, ouais, méga okay. euh, veste -pantalon à est méga taille haute. Veste-pantalon dépareillée, c'est pas de la même couleur, mais euh, ça marche euh, pas mal. Petite nouvelle balance, il y a de plus en plus de gens qui mettent vraiment des. Euh, des gros sneakers avec les costumes, pas forcément des sneakers minimalistes, blanches, plates, etc. mais vraiment des, des gros sneakers, genre là des, des, des New Balance et c'est le côté un peu bah, streetwear avec les vraiment euh, costumes assez amples, oversize, portés avec des baskets et tout mais franchement c'est pas mal, ça, ça met du cachet, moi j'aime bien pour le coup et euh, je trouve ça assez stylé pas mal et elle me dit, euh, elle me dit rien en fait, elle m'envoie un truc, c'est Life is short, make every outfit count le la lisa du coup je suppose qu'il y a une des pièces qui vient de le la lisa Donc euh, la vie est courte, fait que euh, Tout vos tenues compte et du coup c'est assez stylé Et c'est vrai qu'en fait euh, si toutes les tenues comptaient, si toutes les tenues étaient belles Ça rendrait la vie plus belle Mais euh, dommage qu'il y ait la flemme <rire> Mais en tout cas c'est une phrase assez stylée j'aime beaucoup Et la tenue est très sympa Ok maintenant tenue de G.Emerico Que je connais bien aussi Mon pantalon blanc avec un gros pli euh, Il l'a pire passé sur le devant quoi <rire> Avec euh, des... Ah, ils sont beaux. Les petits mocassins en velours. Sympa. Et les petites chemisettes. Petites lunettes. Petites coupes. Tout ça. Go pour la première alors. Premières photos, oui, en fait, lui aussi m'avait envoyé plusieurs tenues euh, et du coup, je lui ai dit j'en choisir une, donc là, je dis celle-là chemise coton lin de chez Sirplus ok, pantalon chiné sur Vinted, ok, très bon pantalon donc bien chiné et mocassin suédé marron online de chez Morjas, ok, ouais, ok, donc euh, c'est des Morjas. Je me disais aussi que euh, la paire était vachement belle et c'est vrai que Morjas fait vraiment des belles formes de mocassins, je trouve, et donc euh, super beau je te les envie. et euh, ouais petite tenue euh, d'été tranquillou pantalon blanc franchement le pantalon blanc hein, été ou pas c'est vraiment un must et été encore plus c'est, moi je trouve ça vraiment trop stylé et voilà il y a de l'ampleur c'est bien fait euh, c'est bien passé petite chemisette tranquillou et euh, petit mocassin lunette donc euh, voilà très propre par contre il manque plus que le soleil <rire> parce qu'il me dit chic au soleil mais euh, là il est en intérieur on voit pas de soleil mais voilà mais voilà j'espère que au moment où je parle là euh, tu es au soleil actuellement ah, tenue de Kevin TipStyle, donc c'est le TikToker qui euh, vous donne des conseils sap sur bah, TikTok et en réel Insta. Et euh, du coup, c'est très propre ce qu'il fait. Donc là, il m'envoie une story, <rire> le flemmard. On voit en bas la musique et on voit aussi les marques qui ont été taguées. Donc au moins, on sait les marques. En haut, Uniqlo, le pantalon brut, les chaussures 7ème largeur, petit mocassin, tant pis, sympa. dit tenue estivale pour rester élégant et affronter les fortes chaleurs. Bon, d'accord, je dois avouer que la veste est en trop. <rire> C'est marrant parce que quand je lis son texte, je sais pas si ça vous fait, mais quand vous connaissez quelqu'un et qu'il a une façon de parler bah, particulière, quand vous lisez ses écrits, vous avez l'impression qu'il y a sa voix qui passe par-dessus. Et moi, je le vois comme ça. Tenue estivale, pour rester élégant et affronter les fortes chaleurs. Bon d'accord, je dois avouer que la veste est en trop. Je sais pas si je t'imagine bien Kevin, c'est pas à prendre mal. Mais... mais donc voilà, allez checker son compte pour voir. Et donc du coup, euh, ouais, tenue très sympa. Franchement, pour moi, le... Ah, le pantalon, il fait tout. Le pantalon et le chapeau donc euh, un Panama très sympa et euh, là, très bon pantalon olive de chez Brute. Timo Cassin et ceinture euh, assortie le style, la déco tout est très propre donc euh, voilà, du Kevin tout craché et dernière tenue, tenue de notre représentant français du style, Quentin Mainstyle. Du coup, Quentin, c'est marrant parce que euh, sur les instas d'autres marques, d'autres pays, bon, je suis des comptes des fois un peu tailleurs, genre le Japon, euh, la Corée et tout, des fois, ils identifient Quentin ou ils référencent Quentin, et du coup, on dirait que des fois, Quentin, c'est l'ambassadeur du style un peu tailleur, vu qu'il y a un compte, euh, un compte outfit, en fait, qui est vraiment cool. Et du coup, bah, c'est euh, assez drôle donc c'est le représentant français Inspiration militaire avec le short ample à pince et années 60 avec ce polo en maille La ceinture super belle On voit bien les pinces du short donc Il a l'air bien ample, bien confort dedans Ouais C'est vrai qu'il met ses mains dans ses poches on voit que le short est vraiment ample Le polo est vraiment très beau avec euh, donc les, les bandes blanches sur les manches ça, ça fait vraiment la diff et la matière a l'air juste ouf et euh, ben voilà une petite maille comme ça ça a l'air super agréable l'été Petite casquette euh, la marque de Fabrique de Quentin Petite chaussure blanche Petite montre, tout ça, donc style très propre, très sympa, très beau. On dirait qu'ils se font même dans le décor, tout va bien avec les couleurs, c'est marrant. Très, très, très sympa. Bah, et voilà, du coup, c'est la fin de la review de tenues d'été. J'ai vraiment kiffé le faire cet épisode, j'aimerais bien le faire, genre, pour les tenues d'hiver. Mettez-moi un pouce bleu, enfin, dites-moi si vous avez envie que je fasse pour les tenues d'hiver Mais moi ça me bat très bien Merci d'avoir pris le temps de, de m'envoyer vos tenues Ça m'a fait bah, vraiment plaisir de les voir Et euh, de voir que vous êtes aussi stylés Likez, abonnez-vous, partagez la vidéo, commentez, tout Vous savez, ça aide, c'est super important Et donc encore une fois, merci pour tout Et puis je vous dis à la prochaine, salut